Notre, la troisième euh, présentation donc de l'après-midi la, de euh, avec Marina Sereti, qui est maître de conférence en esthétique à, à l'UBM et ses recherches portent sur les pouvoirs de l'image. Euh, on peut citer par exemple la, la récente publication d'Endormis, le sommeil profond et ses métaphores dans l'art de la renaissance, paru donc en 2021 aux presses du réel. Euh, et je vais prendre le temps pour annoncer donc le titre de la publication, de la communication pardon de Marina, de façon à laisser le temps à ah, qui a, a changé. Ah bah formidable. <rire> <rire> mais euh, très peu, c'est quand même important. C'est pas puissance du roman, mais puissance de la fiction. Ah, ouais. euh, J'ai élargi d'une certaine manière. Mais je vais m'en expliquer. Super. Donc mais mais la, selon, la référence ouais, voilà oui, Roger selon Cailloua. Roger Caillois. Oui bien sûr. On reste, je reste, reste euh, dans le jeu, avec le même auteur. D'accord, super. Donc je commence ou... Oui Qu'est-ce qu'on... Je crois que oui. Ah Ah, c'est... Je... Alors, ça me... Non, on va quand même attendre deux minutes. Pardon, Kim. Qui... Non se... Ouais. Tu veux que j'aille ah. chercher ah. <rire> Non, c'est plus autoritaire. Et c'est pas moi qui intervient. c'est... Ah. non euh... C'est mieux, oui. c'est mieux. Un grand public, mais... En même temps, je, je vois pas les personnes, mais je me vois moi. Ça, me gêne ça vous gêne <rire> C'est vrai. Donc, on va ça faire peut... euh, dispositif, un dispositif contemporain. Oui, on peut. Bon, fait comment Comme ça Vous voulez faire où hein Comme ça, on peut faire. On va faire ça, un ouais, montage. Je me <rire> sens On peut faire ça. <rire> comme ça, vous voulez Non plus euh... Non, ça vous va toujours. C'est bien. C'est bien. Si, si, si, si c'est bien. Sympa Bon, formidable On, On est parti. Donc, « Puissance de la fiction » selon Roger Caillois. Euh, donc, juste un mot, j'avais décidé au départ de vous parler d'un ouvrage en particulier de Roger Caillois, et puis, euh, euh, mais j'en parlerai, mais beaucoup plus succinctement. Et en revanche, je m'intéresserai davantage à la question de la fiction, à travers son œuvre, alors c'est un peu trop euh, ambitieux comme comme tel, mais je vais tenir ce fil, disons ce fil d'Ariane, à, à travers quelques jalons dans l'œuvre de Roger Caillois. Comme le rappelle Jacques Rancière, en revenant à, à la poétique d'Aristote, je cite :« Ce qui distingue la fiction de l'expérience ordinaire, ce n'est pas un défaut de réalité, mais un surcroît de réalité. » Fin de citation. Et, il renvoie, donc c'est dans les bords de la fiction, à la, la définition aristotélicienne de la fiction dans la, la poétique. Ancien compagnon de route du surréalisme et cofondateur du, soci... du collège de sociologie, Roger Caillois, dont le projet fut de mettre au jour une logique de l'imaginaire, aurait pu souscrire à cette définition positive de la fiction comme modèle sous-jacent des sciences humaines et matrice que la littérature met en exergue et contribue à renouveler. Dans ses ouvrages comme dans ses méthodes, Caillois entend en effet réviser cet usage dominant qui consiste, comme l'écrit encore Rancière, à opposer, je cite, « les fictions avouées de la littérature et celles inavouées du politique, au motif que seules ces dernières seraient indexées sur le réel, les fictions littéraires n'en offrant pour leur part que des reflets déformés ». Toujours en citation de l'ouvrage Les Bords de la Fiction. Au contraire, c'est au croisement de la fiction poétique et des sciences de l'homme et de la nature que Kiwa situe son vaste projet d'approche de l'imaginaire, qu'il nomme aussi « science diagonale »,« oblique » ou encore cohérente, co « cohérence aventureuse ». Comme le remarque l'un de, des spécialistes de l'œuvre de, de Kaiwa, Laurent Jenny, un tel projet s'inscrit, je cite, « dans l'espace situé entre une poétisation de la science et une scientifisation de la poésie ». Alors, dans cette perspective, les rapports de méfiance et de critique, voire d'opposition radicale, comme on va le voir, que Roger Caillois entretint durablement avec la littérature moderne, ont de quoi surprendre. Le théoricien de la littérature entre ici en tension avec l'homme de science et l'homme de lettres, qu'il deviendra, non, il, il, se dit, il se dira selon ses propres termes, « écrivain malgré moi ». Dans le cadre de cet exposé, il s'agira donc tout d'abord d'entrer dans les raisons du procès que Kaïwa entente à la littérature moderne, avant de nous intéresser à quelques-unes des fictions littéraires que Kaïwa range parmi ses livres Renégats, et au nouveau régime fictionnel qui s'élabore, pour envisager dans un dernier temps comment Kaïwa, fasciné par les pierres qu'il étudie, collectionne et décrit, en vient à proposer les éléments d'une poétique généralisée qui décentre l'homme et s'étend jusqu'au minéral. Donc le procès, la littérature mise au banc des accusés. Dans les trois essais qu'il consacre à la littérature entre 1942, euh, pendant la guerre il est, il est en Argentine, euh, exilé en Argentine et en 1948, et qui seront réédités et complétés par une étude de Balzac en 1974, Caillois tire à boulet rouge sur la littérature. En particulier sur la poésie et le roman moderne. A mains égards, Puissance du roman, 1942, Les impostures de la poésie, 1944, ainsi que Babel, 1948, relèvent davantage du réquisitoire que de la théorie littéraire, malgré les précautions liminaires de Cailloua, qui prétend au départ s'en tenir à l'étude sociologique, hein, donc sans jugement de, de valeur, précaution qu'il abandonnera par la suite au profit d'une parabole dans son deuxième essai, puis de la réécriture d'un mythe biblique, hein, qui donne son titre au dernier essai, Babel. De la prétendue neutralité axiologique à la reprise du châtiment biblique par la confusion des langues, son propos se radicalise plus qu'il ne se nuance. En voici à grands traits les positions et les arguments. J'en retiendrai très schématiquement trois. Tout d'abord, l'accusation d'imposture. Alors C'est euh, imposture de la poésie, même plus largement, on va le voir, de, de la littérature. De l'héritage de la pitié. Euh, il a dans son viseur, on va le comprendre assez vite, les surréalistes, et puis euh, plus largement, ensuite la poésie euh, moderne. L'héritage de la Pitié, donc de l'héritage de la Pitié à la confusion des langues de Babel, les écrivains modernes ne savent plus littéralement ce qu'ils écrivent. Ils auraient perdu le sens des mots et vaticines, tels les poètes surréalistes qui érigent l'écriture automatique et le jeu, le fameux jeu de l'un pour l'autre, au rang d'oracle. La langue ne servirait plus alors à exprimer ou à communiquer, mais se mettrait à rivaliser avec la peinture dans sa tendance à l'abstraction et la musique pure, sans parvenir, hélas, dit Caillois, à égaler ni l'une ni l'autre, puisqu'il lui faut bien, à la littérature, composer avec les mots de la tribu. Au contraire, selon Caillois, l'écrivain devrait se faire le gardien du langage et préférer la justesse à l'originalité, la maîtrise au délire, etc. Aux abus de langage des faux monnayeurs, Cailloua oppose une, une écriture qui serait indexée sur le réel, engagée par l'expérience, l'expérience qui en susciterait la vocation et qui lui demeurerait toujours antérieure euh, et fondatrice. Autrement dit, l'écriture d'un homme d'expérience qui paie de sa personne et non de mots, que son engagement mène à la littérature et non l'inverse. Dans cette perspective, euh, deuxièmement, Caillois dénonce l'attrait des fausses libertés et le dérèglement qui en découlerait. Ainsi l'anarchie qui prospère, selon lui, dans la poésie moderne de Rimbaud au surréaliste. Cette anarchie produirait plus de servitude que de liberté en subordonnant l'écriture à un arbitraire onirique et pulsionnel. Il a des mots très durs, ça c'est même dans Babel, contre la, le roman qui deviendrait pornographique. Si le dérèglement menace la poésie, en revanche, l'absence de règles, Apparaît à Kaywa, c'est plus tragique pour le roman, consubstantiel au roman. Il en veut pour preuve les proportions encyclopédiques et l'ouverture illimitée, hein, euh, donc, ouvrant la, la voie au dérèglement le plus total du roman au XIXe siècle, lequel ambitionne d'égaler les, so les sciences humaines. Obéissant à une législation stricte, à l'inverse, le roman policier constituerait l'exception qui confirmerait cette absence de règles au roman. Euh, le roman policier, je cite, « n'est pas un récit mais un jeu, non une histoire mais un problème à résoudre, plus proche en cela d'un problème logique ou mathématique. » Enfin, troisièmement, qu'il s'agisse d'absence ou de privation de règles pour euh, le roman ou la poésie, le désordre littéraire menacerait d'accroître le désordre social. Désordre social dont il procède par ailleurs et qu'il contribue il contribuerait à aggraver, euh, euh, voire même à produire en retour. Alors, il y a une, une dimension circulaire ici de l'argumentation. Ainsi, le roman moderne, qui devrait son essor à l'individualisme croissant, renforcerait l'isolement des lecteurs et la dissolution du lien social. La fiction romanesque... N'offre plus alors le mo de modèle rationnel pour comprendre le monde, mais de pure fantasmagorie qui replie chaque lecteur euh, dans son rêve, en quelque sorte, hein, et, et l'empêche de communiquer avec les autres. Il y aurait donc un cercle plus vicieux que vertueux dans la puissance du roman, même si Cailloua envisage aussi plus largement des capacités transformatrices euh, du roman qui en font, je cite, un élément actif et vivant de la société. Puissance qui modifie continuellement ses propres causes. Une puissance qui modifie co continuellement ses propres causes. Au fond, c'est une même logique de désordre qui conduirait, je cite ces expressions, volont volontiers euh, euh, euh, euh, comment dire, rad très radical, elle euh, conduirait cette, ce désordre autant au suicide du roman, à la mort de littérature, la littérature et à la dissolution du lien social. Cailloua semble dès lors acculer l'écrivain dans une impasse, une alternative en forme d'impasse, ou bien construire et consolider le lien d'une société qui n'aura alors plus besoin du roman. Et là, euh, il a des, des, des formules, j'en cite une, il est venu, il serait alors venu, venu le temps, de nouveau le temps d'une une époque de l'architecture, construction de pyramides, de cathédrales, donc plus de place pour les romanciers et les lecteurs, euh, ou bien détruire, conduire la communauté à sa ruine, en repliant les individus et les signes sur eux-mêmes, au point euh, de les rendre incommunables et illisibles. Des deux côtés, c'est au sacrifice, au fond, que euh, Kaiwa voue euh, la littérature. A noter au passage, hein, ça c'est un effet de style euh, propre euh, à Babel, hein, de son dernier ouvrage, qu'il prend le soin d'effacer tous les noms d'auteurs euh, du texte même de Babel, en mimant ainsi la confusion des langues qu'il dénonce euh, dans la littérature euh, moderne. Alors, ce résumé ne rend bien sûr pas justice aux détails des analyses de J'ai insisté sur sa pensée de l'engagement qui précède l'écriture et, euh, et s'y exprime pour ainsi dire tacitement, sans avoir besoin de proclamation, euh, d'actes d'allégeance supplémentaires. La, lit la littérature est, dit-il, par elle-même un acte public. Et Caillois a par ailleurs cette formule magnifique, je le cite, « Dès qu'un ouvrage exprime quelque chose, ne fût-ce que par sa facture, le simple amour de l'art, il manifeste et de la sorte secourt une attitude devant la vie. » Par la simple facture, hein, sa simple facture, le simple amour de l'art, la, de il manifeste et de la sorte secourt une attitude devant la vie. Euh, il n'en reste pas moins qui donne congé euh, à la littérature euh, en, euh, en, en prédisant d'une certaine manière son suicide euh, ou sa mort. Euh, alors, cette fin de non-recevoir donnée à la littérature, Kaiwa la désavoue. 30 ans plus tard, heureusement, euh, dans son autobiographie intellectuelle qui prend par ailleurs, je vais y revenir, la forme pleinement, une forme pleinement littéraire hein, euh, Le fleuve Alphée, paru en 1978. Le fleuve Alphée, euh, qui, par laquelle il se réinvente en réinventant le, le mythe du fleuve Alphée, hein, le fleuve Alphée euh, qui remonte son propre cours. Hein, euh, au lieu de, de, de s'épancher dans la mer, qui remonte son propre cours et revient hein, euh, jusqu'à la source dont il était le, le dont il est, dont il s'écoulait hein, euh, et, et jusqu'à remonter jusqu'à la petite fissure du rocher hein, dont il était euh, dont il provenait. Donc c'est un retour sur sa vie à travers ce, ce mythe du fleuve Alphée qu'il fait sien. Je le cite petit à petit, dit-il, j'en suis arrivé à tenir la presque totalité de mes recherches et travaux pour une gigantesque parenthèse que j'ai laissé se refermer sur moi qui aura duré presque toute ma vie et à laquelle appartiennent presque tous mes livres. Certes, il m'est advenu plusieurs fois de lui échapper mais ce fut toujours par accident et intermittence et non sans difficulté ni remords. La gigantesque parenthèse qui s'est refermée sur sa personne désigne par métonymie toute sa production théorique, notamment ses recherches et travaux portant sur la littérature, toute sa production donc, théorique dont il se sent désormais fort éloigné. Une mise à distance, donc, et une mise en doute rétrospective. L'image est d'autant plus parlante qu'elle dénonce un homme-parenthèse, réduit au signe de ponctuation par lequel l'écriture se reconnaît contingente et accessoire. Kaïwa la décrit également comme un espace sacré, je le cite encore, toujours dans le fleuve Alphée, « Ce qui me paralysait, paralysait si fort, c'était la toute puissance de la parenthèse, l'espèce de terreur sacrée qu'elle exerçait sur moi. Je ne cons consentais à rien écrire qui ne fût vér vérifiable et que je n'eusse moi-même vérifier, ce qui revenait à, à dire que j'eusse lu quelque part. Je ne soupçonnais pas que cet extravagant rigorisme signifiait pratiquement que je ne voulais rien écrire qui ne fût emprunté à un autre livre. Certes, euh, donc, on dit que certains, certains de ses ouvrages ont échappé à cette terrible parenthèse, hein, ce qu'il appelle la fêlure. Euh, ce sont ses livres renégats et parmi, euh, qu'il compare une percée d'eau vive, euh, parmi lesquels on peut citer un, récit, un premier récit de voyage en 1942. Alors Il y a tous ceux aussi qu'il a renoncé à faire paraître. Euh, et qu'il il, euh, qu censure presque une seconde fois dans Le fleuve Alphée. mais euh, je n'en parlerai pas. Donc un récit de voyage, Patagonie en 1942, et, au, et plus tardivement des fictions comme Ponce Pilate, 1961, Récit du délogé, 1970, et la même année que le fleuve Alphée, D'après Saturne, 1978. L'inspiration très diverse, ces trois fictions sur lesquelles je m'attarderai, se signalent par un motif paradoxal similaire. La contradiction, entre un énoncé et ses conditions d'énonciation. Comme si Cailloua minait de l'intérieur la fiction qu'il propose de, de faite au lecteur, la rendant à la fois réelle, puisqu'il la donne à, à lire dans l'objet libre, et impossible. Dans Ponce Pilate, qui fait écho à Borges et aux trois versions de Judas dans fiction, euh, dont Borges, dont Cailloua fut le traducteur, Caïwa imagine les motifs qui auraient pu amener Pilate à ne pas condamner à mort le Christ. Il donne le soin à un autre de ses personnages, un sage chaldéen nommé Marduk, et consulté par Pilate, d'imaginer dans un discours donné pour visionnaire la concaténation irrésistible d'événements qui conduiraient de la condamnation et donc de la crucifixion du Christ jusqu'à l'avènement du christianisme. Et parmi les multiples conséquences majeures et mineures euh, qui en découleraient, selon Marduk, figure, le, je cite, le nom de l'écrivain français qui, un peu moins de 2000 ans plus tard, reconstituerait et publierait cette conversation aux éditions de la Nouvelle Revue française, se flattant sans doute de l'avoir imaginé. Autrement dit, Kaïwa lui-même, mis en abîme par l'imagination prophétique de son personnage. Mise en abîme rendu pourtant impossible, selon la logique même de la fiction, qui s'achève sur ces mots, à cause d'un homme qui réussit contre toute attente à être courageux, il n'y eut pas de christianisme. A l'exception de l'exil et du suicide de Pilate, aucun des éléments présumés par Marduk ne se produisit. L'histoire, sauf sur ce point, se déroula autrement. Comme le remarque Denis Ollier, le « sauf sur ce point » de la conclusion est infirmé par le livre dans lequel il figure. Puisque la conversation prédite a bien été publiée, la fabulation de Cailloua repose sur la concurrence de deux futurs. Une première série d'événements liant la crucifixion à l'avènement euh, du christianisme et à la publication du récit de Cailloua, et la seconde excluant tous les éléments de la première série, à l'exception de l'exil et du suicide de Pilate. Or, c'est dans la première série d'événements, je cite encore Denis Ollier, que figure le livre où nous apprenons que Pilate a choisi la seconde série d'événements. Le livre que nous lisons est comme exclu par les événements qu'il le retrace, le choix de Pilate frappe d'impossibilité le récit qui en est fait et qui le met en scène. Le livre mis en abîme par la fiction apparaît comme impossible et pourtant il existe. Nous sommes en train de le lire. Alors, le récit du délogé procède de manière analogue. Il rend impossible, mais par autre, d'autres moyens narratifs, sa propre réalité puisqu'il relate à la première personne l'expérience, une expérience de désindividuation irréversible, par laquelle un homme se métamorphose en coquillage. Dans ce récit fantastique, euh, le plus étrange, comme le remarque euh, Ollier, est sans doute que malgré son sujet, il soit conduit jusqu'au bout à la première personne. Y a-t-il une limite au-delà de laquelle le récit d'une expérience de dépersonnalisation, en fait le narrateur se corrige ensuite, de désindividuation, devrait renoncer au jeu « Jusqu'où une conscience dépersonnalisée peut-elle continuer à utiliser la première personne ?» La première phrase nous plonge d'emblée au cœur de ce processus procédé par narratif. Je cite Kawa, Je ne m'étais jamais réellement imaginé qu'on pût se trouver dépersonnalisé. Enfin, » C'est le narrateur de Cailloua qui parle. Si la métamorphose s'inspire ici euh, de Kafka, le procédé, paradoxe plutôt narratif, se rapprocherait davantage de, euh, de euh, l'étranger de, de Camus, selon Ollier. Ce paradoxe s'adresse en définitive au lecteur, qu'il vise à inquiéter, sinon à piéger dans son méandre, comme la double temporalité impossible de Ponce-Pilate. Ainsi, le narrateur désindividué, atteignant, je cite le récit de Cailloua, la réalité ultime, ultime qui n'est pas le néant, mais la grisaille que je suis devenu, s'interroge, et hein, je coupe un peu la citation, Peut-être existe-t-il aussi une sorte de reflux, un courant ascendant qui remonte la chaîne des êtres Alors il pourra m'arriver de me loger à mon tour dans l'avant-bras, puis dans le bas-ventre d'un humain pour l'alarmer et pour l'avertir, lui insinuer le désir de faire chavirer sa conscience dans une autre, indistincte et diluée. Le récit du délogé pourrait bien alors devenir le récit d'un autre, peut-être peut celui du lecteur, qu'il déloge à son tour. Et ainsi de suite, hein, indéfiniment, selon un motif de récurrence ou de circularité que Cailloua emprunte à Borges. La même année que Le Fleuve Alphée, Cailloua publie une autre fiction, la dernière qui m'intéresse ici, euh, qui radicalise ce paradoxe narratif d'après Saturne. Le narrateur il décrit toujours à la première personne une agate au dessin fantastique qui l'emplit de mélancolie. Morosité soudaine, irrémédiable, sans objet. à l'instar, on l'apprend par la suite, de son premier propriétaire illustre, historique, Albrecht Dürer, auquel l'agate, par son soleil d'encre et son cube englouti, aurait inspiré, Mais c'est déclaré au passé simple dans le texte, euh, inspira l'allégorie de Mélancolia, hein, Mélia, Mélancolia I. Un soir d'automne, de l'automne 1514, je cite, « Lors de son second voyage en Rhénanie, le voyage, celui qu'il dissimula et dont ses biographes ne parlent pas. » Le narrateur passe abruptement de la description de l'agate au récit de l'inspiration et de la création de Dürer, le moindre détail de la gravure trouve alors dans cette fiction euh, son point d'origine dans la salle d'auberge où Dürer contemple l'agate par transparence euh, dans un clair obscur et succombe comme le narrateur après lui à une forme de tentation saturnienne. Mieux, l'étrange narrateur à la fois subjectif, il y a vraiment un point de vue au début de l'histoire et puis ensuite on voyage dans le temps, euh, à la fois subjectif et omniscient, donc apte à voyager par-delà l'ellipse des biographes jusqu'à Dürer, termine son récit, dernier revirement, par la vision elle-même par principe invisible d'un univers sans l'homme, de l'univers sans l'homme, selon une formule de Baudelaire. Vision qui prend la forme, tout d'abord laconique, de ce constat, je cite, « De fait, l'espèce humaine disparue de la planète encore plus vite » qu'elle s'y était installée. Le narrateur saturnien poursuit « Aucun miracle, d'ailleurs à qui destiné, ne sauva les cabinets d'estampes, l'histoire de l'art, le nom d'Albrecht Dürer, lièvres et rhinocéros réels ou représentés subir le sort commun. La végétation fut éliminée à son tour d'un astéroïde sans chlorophylle. Comme au début, il n'exista qu'un désert de pierres immortelles, par elle, je suppose, Parmi elles, pardon, je suppose, un nodule d'agate portant dans sa transparence épaisse comme les meubles d'un vin blason, un soleil inverse et un polyèdre égaré. » Le paradoxe narratif trouve son reflet ironique ici dans l'hypothèse. Il formule ici une hypothèse, mais ce n'est pas celle qu'on attend. L'hypothèse finale, je suppose, je suppose un nodule d'agate. Hypothèse finale qui souligne par contraste, la modalité du réel dans laquelle s'inscrit par ailleurs la fiction. Un réel que la mélancolie des pierres rend ici proprement fantastique. Cette fascination pour le minéral rend d'ailleurs indiscernable, c'est d'autant plus le cas sans doute pour ce dernier, cette dernière fiction, le narrateur de l'auteur euh, qui est alors connu pour ses ouvrages sur les pierres, Hein, euh, donc, l'auteur de, de, la, de la présente fiction, mais aussi des recueils Pierre, l'écriture de Pierre, c'est 1966, l'écriture des Pierres, 1970, et Pierre réfléchit, euh, trois ans avant. Alors, que peut-on en tirer en, en quelques mots au sujet hein, du régime fictionnel qui s'invente dans ces trois dans ces trois fictions, qu'invente euh, Kaïwan dans ces trois fictions Tout d'abord, par, euh, disons, euh, euh, retour sur et ferme clôture de la parenthèse euh, concernant la, la production théorique euh, sur la littérature, on pourrait dire « La littérature est morte, vive la littérature !» Celui qui annonçait la mort de la littérature, confesse en effet dans le fleuve Alphée, je cite, « Je ne me suis réconcilié avec l'écriture qu'au moment où j'ai commencé à écrire avec la conscience que je le faisais de toute façon en pure perte. » Et au plan fictionnel, hein, ce, en pure perte, au plan fictionnel, Cailloua fait de l'impossible une puissance, une puissante pardon, modalité euh, de construction du récit, une puissante modalité narrative, apte à brouiller, élargir, euh, tordre nos conceptions du temps, en hein, Ponce Pilate, à mettre à l'épreuve les contours de la subjectivité dans le déloger. Et en poursuivant sur cette mise en vertige subjective et temporelle, la fiction d'après Saturne, nous donne à éprouver non seulement la contingence des civilisations et la précarité de la personne humaine, mais celle, au fond, de l'humanité en général. À son tour, délogée ou redevenu pierre parmi les pierres. Partage du sensible éminemment paradoxal, là on est aux limites paradoxales, je pense, de, euh, de, de, de l'expression, puisque la fiction nous donne à penser et à imaginer ce qui nous est, sans doute avec notre propre mort, par principe impossible, à, de, ce qui nous est impossible de ressentir, parce que son être même, l'être de la pierre, l'être minéral, se situe en deçà de toute sensibilité. Elle nous donnerait à ressentir, mais c'est en même temps impossible, cette insensibilité même. Alors, le minéral, nouveau modèle pour la fiction. Dans son dernier essai, toujours paru en 1978, euh, Cailloua tente de, je cite, de relier les pierres aux fables. Relier les pierres aux fables, c'est-à-dire retrouver à la fois l'élément fabuleux à l'œuvre dans la pierre et l'élément minéral à l'œuvre dans la fable en regardant, je le cite, les pierres comme des sortes de poèmes, et en cherchant dans les fictions la pérennité des pierres. Alors la conjecture euh, est d'emblée donnée comme aventureuse, et le titre plein d'humour et de gravité en dit long, je cite en son entier, le chant des signes, avec évidemment un jeu de mots, le chant des signes, S-I-G-N-E-S, aperçu sur l'unité et la continuité du monde physique, intellectuel et imaginaire, ou premiers éléments d'une poétique généralisée. Vaste programme. Sans perdre de son sérieux, Cailloua semble pourtant ici renouer avec ses amours surréalistes de jeunesse, hein, puisque je l'ai peut-être rappelé trop euh, brièvement, hein, mais il a été brièvement euh, compagnon de route de, des surréalistes et ami de, de Breton avant de se disputer avec, euh, avec lui. Euh, tout en se li nous livrant une documentation savante, très savante, en matière de minéralogie. Une sorte de science-fiction inspirée de Borges. Donc comment relier les pierres aux fables Si Caillois souligne l'opposition apparemment insoluble entre la fixité minérale et la plasticité fabuleuse, c'est pour mieux s'émerveiller de l'élément commun qu'il découvre, de loin en loin, entre la pierre et la fable, et qu'il nommera en conclusion de ce texte, je vais vous en redonner quelques les principales étapes, Pouvoir de vibration, pouvoir de vibration, ou encore sensibilité générale au rythme et aux cadences, une sorte de force ou de capacité ondulatoire qui se propagerait du caillou jusqu'au poème, faisant de l'imagination, en retour, un pur prolongement de la matière. Donc au fond, il soutient ici une thèse matérialiste et continuiste. Alors, mais revenons en arrière. Du côté des pierres, Cailloua commence par décrire les ellipses, qui se dessinent au cœur des silex de tonnerre, euh, carrière de tonnerre, et les cercles concentriques des pierres de klein -Kens. Ces ondes minérales, euh, il faut opérer une coupe dans la pierre pour les faire apparaître, ces ondes minérales seraient formellement analogues aux anneaux, nous dit-il, produits en sens inverse par la croissance d'une écorce d'arbre, celle de l'aubier, euh, par exemple. De telles vibrations périodiques, je le cite, permettraient d'en trouver le passage de l'état dispersé à l'état ordonné, la cristallisation de la matière. Des pierres aux fables, Cailloua procède par, c'est le terme qu'il emploie en particulier dans cet essai, par récurrence dérobée, au fond par jeu de miroir où se perdrait la distinction entre les règnes naturels et le partage même entre nature et culture. Ces ondes minérales lui semblent ainsi réapparaître dans les figures dites de Cladni. On va de surprise en surprise. Euh, du nom de leur inventeur, un savant naturaliste du XVIIIe siècle. Alors, il s'agit en fait d'arabesques sonores qui se dessinent dessine dans le sable à la surface d'une plaque de métal lorsque celle-ci est soumise à une certaine euh, pression de la main et vibration euh, de l'archet comme une sorte d'instrument de musique. Le sable se répartit alors sur les zones immobiles de la plaque qui sont les, les nœuds de vibration, euh, plaque elle-même de, de dimensions variables et... Euh, par ce, ce, cette pression et ce jeu de l'archet, euh, se forme alors à sa surface une figure, une figure acoustique. A la différence des silex de tonnerre, les figures de Kladni impliquent un dispositif technique. Toutefois, par cette comparaison, Kaiwa cherche à faire entendre la résonance latente des pierres, une sorte de musique des pierres, jumelle inversée de la musique des sphères. En effet, Clani n'est pas seulement l'auteur d'un étonnant traité d'acoustique, il est aussi, comme le rappelle ou l'apprend Caillois, le premier physicien, je cite, à soutenir l'origine céleste des météorites, contre Lavoisier qui n'y voyait que des morceaux de fer frappés par la foudre. Ainsi, les figures de clanny cohabitent avec les météorites, en particulier certaines sidérites, antérieures à la formation du système solaire et possédant dans leur coupe interne des dessins, littéralement, extraterrestres. Il s'agit des figures dites de euh, pardon, avec les du nom de leur découvreur, un contemporain de Kladni. En convoquant les figures de Kladni et celles de Stetten, Caïwa procède plus que jamais par analogie et par digression. Jusqu'où va-t-il nous emmener? Euh, pour autant, sa rêverie se veut générale, hein, c'est pas personnel. Euh, il s'agit de révéler une. Il s'agirait de révéler une pente de l'imagination humaine et Caillois prétend alors retrouver l'écho de ces résonances minérales dans un conte populaire, issu du folklore germanique médiéval et retranscrit par les frères Grimm, et qui est très connu, je pense, de, de tous ici, euh, le joueur de flûte de Hamelin. Ce conte met en scène un musicien diabolique capable de charmer toute chose, de, de nouvelles Orphée, hein, toute chose et tout être. Les habitants de Hamelin font appel à lui pour libérer leur visage d'une invasion de rats, sans doute vecteur de la peste, et par cette mélodie, le flûtiste provoque la noyade des rongeurs. Mais les habitants refusent de le payer. Dès lors, la vengeance, euh, la contrepartie est terrible, puisqu'en jouant sur une autre tonalité, le musicien attire les enfants au cœur de la montagne. Le rocher, docile aux vibrations, s'ouvre et se referme sur leur passage. Selon Kaïwa, c'est la pétrification qui, qui, les, qui les attend, dans une sarabande hypnotisée, qui les, euh, qui les transformerait en un immense silex de tonnerre. Et il nous rappelle que selon les anciennes légendes version de la légende, euh, ces enfants trouveraient en réalité dans la montagne une sorte de paradis terrestre. Euh, je le cite, « Aux arbres inconnus, aux fleurs toujours épanouies, aux animaux dociles et joueurs, la troupe infatigable danse éperdument et le nuit, la nuit de Noël ou de la Saint-Sylvestre, chacun, en collant l'oreille à la paroi du rocher, pourrait entendre les, pieds, les petits pieds marteler le sol en cadence au son du musique merveilleuse. Les enfants vivent heureux dans la lumière d'un printemps perpétuel. » Cailloua compare cette étrange danse pétrifiée euh, à la chorégraphie somnambulique des Dormants d'Éphèse et nous rappelle également le, le, le, le mythe de Decalion et Et je, je ne vais pas plus loin, entre autres, mythes, euh, dans la, la suite des récurrences euh, euh, fabuleuses euh, à laquelle il nous entraîne. La, cette fiction poético-scientifique s'achève ainsi, je cite, « Je réussis de moins en moins. » nous confesse en quelque sorte Cailloua, à distinguer les deux sortes d'images, celles qui sont gelées dans la pierre et celles qui sont issues des vapeurs de la fiction. Je sais qu'elles sont formées par d'autres par, voies. Toutefois, pour les mêmes raisons, je me persuade qu'elles partagent une destinée fraternelle dont je m'efforce, en vain, de découvrir la racine commune. Comme le souligne, Jean Starominski, dans un très bel article qu'il consacre à Kaiwa Sat Saturne au ciel des pierres, je le cite, le savoir généralisé tel que le souhaitait Kaiwa ne pouvait s'énoncer que sous l'aspect d'une anticipation lyrique, extrapolant audacieusement à partir de l'acquis scientifique. Chemin faisant, en fin de citation, Kayoua aura découvert autre chose que ce qu'il cherchait une forme de poésie-science, de poétisation de la science, hein, comme le déclarait Laurent Jenny, ou de scientifisation de la poésie, capable de nous donner à voir et à penser la fiction, la fabulation, comme le prolongement vibratoire de la matière inerte, dont l'univers provient et dont nous provenons nous aussi, hein, et auquel il et nous retournerons. La cosmologie absorbe ici la sociologie en réduisant l'homme et son histoire à naître, je cite Starobinski ici, dans un univers ramifié qu'une ramille infime. Leçon de décentrement, ou selon les termes de Caillois, d'anthropomorphisme inversé, on pourrait dire à rebours, hein, puisque c'est une leçon de vanité. Euh, Caillois, euh, dans, Pierre, euh, dans les « pierres réfléchis », confessera d'ailleurs qu'il retrouve le poème au bout du chemin par lequel il avait cru s'en éloigner. Je le cite, dans « Pierre réfléchi J'ai cherché, je cherche dans le monde qui pour, limitait pour un dieu, mais inépuisable pour un mortel, l'élémentaire, le chiffre, plus précisément l'alphabet, ailleurs il le nomme, nomme même « syntaxe générale ». Démarche, ces démarches vaines, « Trop fortuné encore si, au cours d'une quête qui toujours l'a refusé, il m'arrivait de buter contre le poème. » Donc l'image est ici significative, hein, « buter contre le poème » comme on bute sur une pierre. Euh, et je terminerai simplement euh, trop rapidement euh, en... Revenons au fleuve Alphée, puisque au fond il nous convient à un devenir pierre, hein, euh, euh, qui est sans doute une des limites ou un bord de la fiction, euh, euh, puisque le titre même de son autobiographie intellectuelle, le fleuve Alphée, et c'est un geste euh, tout à fait significatif, ce, le titre très poétique, mythologique, mythologie personnelle de fleuve Alphée, lui servira à intituler. Une des pierres de sa collection, un poème pierre, qu'il nomme à son tour fleuve Alphée, hein, qui est la, la coupe d'un nodule d'agate dont on peut présumer au fond euh, qu'il euh, qu euh, qu qu qu qu contient d'une certaine manière la, la dernière, qu'il referme la dernière parenthèse ou la dernière disparition euh, de Cailloua. Cailloua euh, voyageant dans la pierre, hein, euh, disparaissant dans sa propre pierre. Euh, Peut-être pour vous donner un aperçu encore, très bref, euh, parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas cité au fond les textes même les plus poétiques de Kaiwa, je citerai un très court, j'ai encore une minute ou deux, oui, deux. de passage euh, qui ouvre euh, de façon incantatoire hein, le, le recueil, qui est un recueil proprement poétique, Pierre de Kaiwa Je parle des pierres plus âgées que la vie et qui demeurent après elle sur les planètes refroidies. Quand elle eut la fortune d'y éclore, je parle des pierres qui n'ont même pas à attendre la mort et qui n'ont rien à faire que laisser glisser sur leur surface le sable, l'averse ou le ressac, la tempête, le temps. Merci. Euh, merci beaucoup Marina pour... Euh cette exploration, cette traversée euh, euh, moi je suis enchantée de, je ne connaissais pas du tout les, les romans de Kaiwa. donc euh, merci pour cette belle pour cette belle découverte euh, alors, euh, alors avec des, des choses hein, qui résonnent euh, cette présence des pierres et cette poésie matérialiste on entend ponge, enfin il y, a des, il y a plein de choses euh, voilà, sur lesquelles on pourrait revenir mais peut-être que on peut laisser la parole à, à Lazare. une toute petite remarque qui n'a absolument rien de philosophique. Roger Caillois a été l'amant de la belle-sœur de mon cousin argentin Adolfo Bioy Casares. Cette belle-sœur, c'était Victoria Ocampo qui était une grande dame des lettres en Argentine qui faisait le va-et-vient en permanence qui l'a qu accueilli durant son exil, voilà. évidemment, et qui lui a fait rencontrer Donc, Borgès. totalement sujet. <rire> On est à la marge. Est-ce qu'il y a un commentaire, une question J'ai produit la pétrification de la salle. Non. Oui, Sylvia deux question, petite... Bref, ah, question de caillouage. Vous prenez le livre sur les jeux. Ouais. jeux. Est-ce qu'il y a une quelconque, un quelconque rapport avec, avec les théâtres et la petite... fiction L'imagination qui descend dans de la matière -ce que... Oui, bah, Starobinsky ah. le formule assez bien. C'est vrai que la, la plupart de. Il le formule assez nettement en disant que ses écrits, au fond, même les, les centres d'intérêt de Caillouard, dans son étude sur les jeux, mais aussi sur la fête, en, en tant que sociologue, au fond, euh, l'ont plus tourné vers le désordre, donc ce qu'on ce qu retrouve, hein, c'est un motif qu'on retrouve dans, le, dans sa, son réquisitoire contre le roman, de façon paradoxale, mais la question du désordre, euh, et qu'en réalité, est cette question du désordre qui opère au, au plan euh, anthropologique, et donc la catégorie qui pourrait être la plus intéressante, ou peut-être la plus pertinente dans le livre sur les jeux, c'est celle de vertige, et d'hypnose euh, auquel il, il convient, enfin il joue avec cette catégorie je pense euh, de façon stylistique, dans, poétique, lorsqu'il écrit des textes où il, où il nous enferme dans une sorte de piège, une sorte de jeu de miroir où on est, euh, on est voué à, à, à nous perdre, à ne plus savoir euh, où, où au fond est, euh, est le reflet et qui se reflète. Enfin, bon, il y a vraiment ce jeu ce labyrinthique qui va évidemment faire aussi écho à, à Borges, mais d'une sorte de je ne sais pas très bien comment le formuler mais d'attrait pour le vertige euh, et de poétique du vertige dans, son, dans ses textes euh, ses fictions euh, euh, bon, c'est ce que j'ai essayé de montrer aussi en, dans la deuxième partie sur la, la question du motif de l'impossible euh, dans, dans les, les, les fictions euh, dont, dont j'ai parlé euh, je ne sais pas si ça répond tout à fait à la, à la question ci simplement je voulais te demander Qu'est-ce qui personnellement t'a fait de tourner vers les Caillouars Oui, alors je me le demande. Non, non. non. Euh, <rire> plus sérieusement, bah, plusieurs choses en fait, très euh, euh, découvertes un peu par, par hasard. Il y a déjà euh, un, quelques temps, mais euh, par le fleuve Alphée justement, qui a un texte magnifique, très très beau. Le fleuve Alphée. Le fleuve, Alphée. fleuve qui naît dans le Péloponnèse, je pense, mm. qui traverse la mer. Et, en Sicile et que Calloa est remonté à travers la mer dans le Péloponnèse. C'est ça, il, visiblement, il y a. J'ai peur de dire une, une, une, une bêtise, mais il y a la, la nymphe que poursuit ce fleuve. Voilà. La, je ne sais plus si je, con, si je confonds si c'est la, si la nymphe Arétuse ou si je fais une confusion, mais enfin. C'est possible. Il, Arétuse, la fontaine Arétuse, oui. pour à Syracuse. Donc il, il rejoint. Elle lui, est, elle lui, est ôtée et il va euh, contrer le, son propre cours pour la rejoindre. Donc dans le dans le mythe et euh, euh, la figure, cette figure de la nymphe, elle est complètement euh, euh, comment dire, elle disparaît, elle est effacée du texte de de, de euh, Mais donc je, ce texte là en particulier en tout cas et puis euh, plus ensuite par par un autre par un, autre, par un autre point d'entrée qui était la, la question de la, de la mélancolie. Et je me suis aperçue, euh, donc là, véritablement, le, ce que je, Saturne est la mélancolie, Saturne au ciel des pierres, euh, comme, comme l'écrit euh, Starowinski, en fait, que, que Kaiwa est un, un, un auteur atrabilaire par excellence, hein, mais un auteur aussi de la. Starowinski aussi le souligne également, mais d'une mélancolie généreuse, parce que la mélancolie va devenir créatrice pour lui. Et je l'ai rencontré par cette voie-là, euh, notamment euh, par mes anciennes, euh, mes, mes objets de recherche les plus anciens, disons, ce pas anciens, mais ces objets de recherche plus anciens, qui étaient euh, des, des, des écrits, des, des, des œuvres d'art de la Renaissance, euh, euh, associant notamment la torpeur, ou le sommeil et la mélancolie. Euh, notamment dans le, le texte d'après Saturne, il y a une mention, je n'ai pas donné toutes les sources, hein, très, ce sont des textes très érudits, euh, euh, un petit peu d'ailleurs, qui, qui ont certains airs de familiarité, comme ça, avec, euh, avec les, des, airs de, des airs de famille, pardon, avec les, les textes de Borges. Euh, il cite le, le, livre du, le livre du sage de Charles de Beauvel, et ses pages magnifiques, donc c'est Cailloua, d'après Saturne, son narrateur, euh, Dürer aurait lu. Mmh. Euh, Beauvel, et ces fameuses très belles pages où à assez dit, est décrite comme un, un mal terrible euh, par lequel l'homme manque sa destination, sa vocation de euh, pèlerin euh, du monde. Euh, euh, amenant les choses sens le sensible à l'intelligible, euh, mais au contraire, s'enseveli est enseveli euh, dans le ventre de la terre et se replie euh, comme une pierre. Il n'intellige plus, il ne euh, pense plus, il ne, il ne sent même plus, il, il est seulement, comme le caillou. Donc, euh, voilà, il y, a, il, y a des, il y a des ponts qui m'ont emmené vers, vers cet auteur, mais euh, que je pas fini d'explorer. Et... qui a été à la mode dans les... À la fin des années 90, disons, oui. oui, il est. C'est-à-dire, il, bah, bah, bah, il, il est très. Il est à la fois, sans doute. Euh, il est dans l'ombre de Bataille, qui lui-même n'est plus un auteur qu'on qu lit peut-être euh, beaucoup aujourd'hui. Mais euh, donc voilà, cofondateur avec Léris et Bataille du Collège de Sociologie. Et euh, c'est vrai que c'est un auteur qu au, qui, euh, qui n'est. Alors, paradoxalement, voilà, c'est une troisième, troisième peut-être, euh, occasion de le redécouvrir. Paradoxalement, il est très, bon, assez connu des artistes, des plasticiens. Et on, trouve dans, on le trouve cité dans beaucoup de catalogues d'expositions encore actuels. Euh, donc, ça, c'est assez étonnant. Je pense surtout pour ses livres sur les pierres. Donc, euh, euh, puisque sa collection, ça, j'en ai pas parlé, c'était pas l'objet, mais il a, présenté, il a présenté ses pierres en, en elles-mêmes comme des objets esthétiques, Alors, pas des œuvres d'art c'est ce qu'il ce qu opère dans son esthétique généralisée. Il décentre là aussi les productions humaines et il invite à, à, à voir, à mettre sur le même plan les ailes de papillons et les peintures. Bon, et les pierres elles-mêmes au fond euh, sont à, à, à voir, à contempler comme des objets, comme des objets esthétiques, des objets faits aussi. L'empreinte cette expression, enfin ce, cette notion surréaliste, des objets euh, magiques et des objets esthétiques. Et il les présente dans une galerie je ne sais plus la date, mais dans les années euh, 60, il est présent dans une galerie et elles seront exposées aussi euh, à, dans une des biennales de, de Venise euh, plus ré... bon, alors, là à titre posthume hein, après la mort de, de Cailloua donc euh, là aussi c'est étonnant, c'est-à-dire qu'il y a encore un public où il y a des effectivement, mais plutôt du côté des, des artistes ou des, des, des plasticiens euh, euh, euh, des lecteurs de Cailloua Merci beaucoup Marina. Je pense qu'on aurait d'autres questions. Moi, je revient un peu plus tard hein, sur l'usage des parenthèses comme procédé littéraire, ça me semble très intéressant, peut-être à mettre en lien aussi avec la question de la mélancolie, par exemple. Oui, complètement. Ouais, mais euh, mille, merci. mille merci. On va, on va donc poursuivre. Oui,